Aujourd'hui, je fête mes 37 ans oh là là, Le temps passe vite, euh, c'est incroyable, j'ai l'impression d'avoir eu 25 ans euh, il y a à peine quelques années. Et euh, j'aimerais te parler d'amour et d'amour de soi c'est tellement, tellement subtil et fragile comme sujet. Pourquoi Lingen, Lingen me parle d'amour de soi alors qu'il aide les coachs dans leur business Parce que <rire> j'ai remarqué que tant qu'on ne s'aime pas assez, même quand on réussit, on se sabote. Et aujourd'hui, j'aimerais te partager quelques idées de comment tu peux mieux t'aimer. Parce que mieux t'aimer va te permettre de mieux aimer ton prochain. Okay, dans la Bible, il y a un passage qui dit d'aimer son prochain comme soi-même. Comment je peux aimer l'autre si je ne m'aime pas Comment je peux aimer mon business si je ne m'aime pas Comment mon business peut croître si je ne m'accorde pas moi-même la possibilité de croître J'ai... Euh j'ai suivi une, une psychanalyse, je crois que ça se dit comme ça. Hein. J'ai suivi une psychanalyse <rire> où euh, j'étais... Je ne sais pas comment dire. Bref, je suis allé chez un psy pendant quelques mois. Et il m'a aidé à voir que potentiellement, j'avais eu un attachement insécure dans mon enfance. Grosso modo, ça veut dire que euh, bah, j'ai peut-être pas reçu l'amour qu'un bébé avait besoin durant mes, mes premières années, qui fait qu'aujourd'hui... Dès qu'il se passe quelque chose, j'ai l'impression d'être potentiellement en danger. En gros, par exemple, si tu laisses un bébé pleurer, eh ben, le bébé peut avoir l'impression que euh, quand il pleure et que sa souffrance n'a pas d'importance. Et quand tu grandis et dans ton business, par exemple, ben, que euh, indirectement, ça peut mener à des réflexions inconscientes du style euh, « euh, si ça ne se passe pas bien, ce n'est pas grave, c'est comme ça, la vie est dure de toute façon. » Et du coup, quand ça va mieux, ben c'est anormal et on va se saboter un peu pour souffrir un peu plus. Et tout ça est tellement inconscient et du coup, c'est ça qui rend les choses plus compliquées. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais te parler de comment s'aimer. Déjà, rien que de te parler de mon anniversaire, c'est une sortie de zone de confort. Pendant un long moment... Je voulais pas parler de mon anniversaire. Sur Facebook, à l'époque, il y a 10 ans, 2-3 euh, jours avant mon anniversaire, je retirais ma date de naissance de mon Facebook euh, pour pas que les gens me, fêtaient, me souhaitaient euh, un joyeux anniversaire. Et secrètement, quand les gens se remémoraient quand même que c'était mon anniversaire et qu'ils me le disaient en privé, j'étais trop touché en réalité. Mais j'étais gêné. En fait, j'étais mal à l'aise de recevoir des compliments, de recevoir des euh, signes de sympathie. Oui. Il <rire> y, a, y a un monsieur qui, qui me parlait. Et du coup, là, je, pour que tu saches tout, je suis devant le qu'as-tu fait, en fait. Je t'en avais parlé. Et c'est pas mon anniversaire au moment où j'enregistre ça. <rire> j'enregistre ça quelques jours avant parce que le jour de diffusion, donc le 13 décembre, euh, j'atterris de l'avion, normalement. Je reviens de euh, Stockholm. Euh... Donc déjà, si jamais ton adversaire accepte de le fêter, pas forcément d'organiser une fête. Euh, par exemple, moi les cadeaux. Les cadeaux, j'ai toujours dit waouh, les cadeaux c'est pas mon langage de amour. Dernièrement là, pour ce Noël, je me suis rendu compte que en fait, bien sûr que j'aime les cadeaux. Comment je sais que j'aime les cadeaux Parce que moi-même j'aime consommer. <rire> Donc euh, j'aime consommer des trucs qui me font plaisir. Et euh, bah, nous, on fait le Père Noël secret avec ma belle famille euh, tous les ans où euh, chacun doit offrir un cadeau à une autre personne et, et du coup, euh, bah ça fait un, un petit budget quand même et on se permet de se faire offrir des trucs. Moi, par exemple, faire offrir un polo lacoste, euh, c'est peut-être rien pour certains d'entre vous, mais pour moi, c'était énorme parce que moi, j'ai toujours appris dans ma culture à refuser les cadeaux. Mais refuser les cadeaux, c'est une forme de refuser de l'amour puisque offrir un cadeau est un langage de L'amour, et voilà. Je, je faisais en sorte j'organise pas mon anniversaire. Alors, cette année, vraiment, euh, pour le coup, euh, je pouvais pas parce que je, je suis dans l'avion, quoi. Au moment où tu reçois l'email pour euh, ce, cet audio, après, tu me diras, j'aurais pu l'organiser à un autre moment, ok. Mais l'année prochaine, tu vois, là pour le coup, j'ai vraiment envie d'organiser mon, mon, mon anniversaire pour recevoir de l'amour. Deuxième chose. Euh, plus par rapport à, euh, au business, c'est l'argent. Voilà l'anecdote que je voulais te partager. Je suis allé à Toulouse pour donner une conférence. En rentrant sur cette conférence, quoi, moi, on m'a dit que euh, voilà, je ne serais pas payé pour donner cette conférence. C'était dans le cadre euh, de l'église. Euh, sauf qu'ils euh, bah, devait me payer euh, les transports euh, parce que j'étais venu en voiture, etc. Et du coup, ils m'ont payé un peu plus parce que c'était aussi un soutien, parce que j'avais quand même passé trois jours sans ma famille. Euh, donc, ils m'ont payé 500 euros. Et j'étais mal à l'aise, j'étais mal à l'aise en plus. Ouais, voilà, j'étais Et tu sais, ce que j'ai voulu faire en sortant de l'église le dernier jour, il y avait un SDF qui, me f... qui faisait la manche. Et je te promets que j'allais lui donner 50 euros. Alors, tu vas me dire... Bah, c'est bien, Lingen, t'aurais dû le faire. Euh, pourquoi tu l'as pas fait Parce que je t'aurais fait pour une mauvaise raison. Il y a une partie de moi qui est en mode, oh, lui, il est en galère. Non. Mais en fait, j'ai analysé à ce moment-là ce que je me disais inconsciemment c'est que je ne méritais pas ça. Que c'était trop pour moi. Que mon temps n'a pas autant de valeur que ça. Que ce que j'ai fait, c'était pas si extraordinaire que ça que ça ne les valait pas et que oh, d'autres personnes souffrent et qu'il faut euh, partager immédiatement, mécaniquement, tout de suite, ce qu'on gagne. Sauf qu'en faisant ça, et eh ben en fait, euh, maintenant que je suis en famille, ça ne marche plus. Parce que quand je ne prends pas soin de moi, mécaniquement, automatiquement, c'est pas genre dans 30 jours, hein, je ne prends pas soin de ma famille. Et ça, ça fait mal. Et ça, je ne veux pas. Donc, quand j'étais célibataire, à la limite, mes mécanismes d'auto-sabotage, bon, ben bah, voilà, euh, c'est rien. Mais quand je donne de l'argent, je ne le prends pas de ma poche, je le prends de la poche de ma famille. C'est l'argent de mon épouse, de ma fille que je donne. Donc, quand j'ai conscientisé ça, je dit, ben bah non, en fait. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, euh, moi, pendant 2-3 jours... Euh, ma femme s'est occupée de ma fille et j'étais pas là. Alors, oui, elle était chez sa sœur Et euh, du coup, euh, ce serait une manière de dire Bah écoute, t'as galéré pendant 2-3 jours, je m'en fiche. Alors, bon, ma femme n'est pas non plus ma babysitter, elle était pas en mode Vas-y, ramène l'argent. Tu vois, c'est pas, pas ça l'idée, mais c'est que bah, cet argent-là, tu sais quoi C'est ce qui va nous payer un voyage, quoi, pas tout le voyage, hein, mais à l'île Maurice. On a prévu d'aller à l'île Maurice. Et donc. Tu ne peux pas prendre soin des autres tant que tu ne prends pas soin de toi. Autre chose qui était très désagréable pour moi, et c'est à peine plus agréable maintenant, hein, c'est les compliments. Oh là là, hyper inconfortable. Je vais vous dire un truc, euh, bon tant pis si je gâche la surprise, parce que c'est ce qu'on fait avec les, les clients euh, souvent, peut-être pas tout le temps, à la fin des immersions. On se met en cercle et euh, j'encourage tout le monde à recevoir des compliments de tous les autres. Donc, par exemple, c'est le tour de Bernard, et puis bah, 3-4 personnes qui ont envie de complimenter Bernard, dans quoi j'ai Bernard, le font. Et un jour, bah, un de mes clients, euh, Nabil, qui ça reconnaîtra, m'a dit Ok, maintenant c'est à ton tour, Lingen. J'étais en mode Oh non, non, non, euh, non, je le fais pour vous. Attendez, euh, moi, voilà, moi, je suis leader, euh, j'ai pas besoin d'amour, c'est pour vous aider. C'était inconfortable, mais en fait, waouh, ça m'a fait du bien. Waouh, ça m'a encouragé. Tout en étant inconfortable. Hein. Tu vois, ce, ce, ce côté-là, ah c'est cool, mais c'est... Ah. Et aujourd'hui, je suis toujours encore un peu mal à l'aise quand je reçois des compliments. Surtout quand c'est à l'oral et de visu, quand c'est des emails et tout ça, c'est beaucoup plus facile. Et du coup, je travaille sur ça. Parce que oui, je fais du bon travail. Oui, Lingen, tu fais du bon travail. Oui, tu es quelqu'un de bien. Oui, tu es quelqu'un qui a de la valeur. Tu n'es pas parfait, tu n'es pas le meilleur, mais tu es quelqu'un qui a de la valeur. Et euh, ça, c'est important. Tu n'as pas besoin de faire tel CA ou faire ci ou faire ça avant de recevoir euh, des compliments. Et donc, pour aller plus loin maintenant, de manière plus proactive, euh, je le faisais un petit peu de manière timide hein, avant, mais aujourd'hui, je vais aller demander des témoignages à mes clients. Je vais leur demander de faire des témoignages clients. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire aussi. T'as eu des clients, bah, dis-leur d'écrire un mot sur ton LinkedIn, de faire une vidéo, d'envoyer un email avec son autorisation pour faire un copier-coller et le publier quelque part. Et là, derrière moi, je suis allé encore plus loin. Je suis allé demander à des figures d'autorité de me faire des recommandations. Ah, ça, c'était inconfortable. Pour tout dire, j'ai demandé ça à Alexandros. Quoi, je demandais à d'autres personnes qui m'ont pas forcément encore répondu. Donc, euh, je vais parler d'Alexandros parce qu'il m'a répondu. Et en fait, il m'a fait une superbe vidéo en me disant euh, combien j'étais un bon coach, euh, qu'il me recommandait à d'autres personnes. Waouh, wow, c'était inconfortable. Hein. Il m'a fait ça, j'ai mis deux jours avant d'ouvrir le truc. Mais waouh, ça fait du bien en fait. Et du coup, encore une fois, c'est en m'aimant. C'est en accueillant ça que je vais aussi développer mon business, parce que cette vidéo-là, je vais l'utiliser. Autre chose que j'aimerais te partager, c'est euh, de prendre soin de son corps. Ah, ça, c'est un sujet un peu, un peu complexe. Mais euh, cette année, j'ai pris des... <rire> Trop bizarre de te parler de ça. J'ai pris des bains. Voilà, je vais dire. J'ai pris des bains. <rire> Un homme, viril, euh, euh, un entrepreneur, il prend pas de bain, tu vois, il prend des douches froides le matin. Et en fait, plusieurs fois cette année, j'étais, euh, voilà, j'étais un peu stressé, j'étais un peu fatigué, et je me suis juste accordé le plaisir de prendre un bain. Et je te promets, hein, je te promets qu'il y a une fois. J'ai même demandé à mon épouse parce que ma fille dormait. Du coup, mon épouse sortait. Je lui dis, ouais, euh, je peux prendre un mois Elle me fait, bah oui, tu peux prendre un mois. Et là, je suis en mode, ouais, mais c'est pas mal et tout. Bah non, et tout, euh, prends soin de toi, quoi. Tu vois, j'avais même encore cette perception que c'était mal de prendre soin de ça. Et ça, évidemment, c'est inconscient. C'est inconscient. Et puis, un dernier point, parce que tu le sais, euh, peut-être, euh, voilà, je crois en Dieu, et c'est de prier. La Bible a dit qu'en toute chose, on peut prier Dieu et on peut demander. Alors ça ne veut pas dire que Dieu donne tout ou quoi que ce soit. Et moi, je ne prie Dieu que pour que Dieu aide telle personne dans ses difficultés, à sortir de la maladie, pour les autres, pour ma femme, pour ma fille. Et pas tellement pour moi. Un peu comme si bah, c'est mal de demander à Dieu de m'aider à faire des ventes, à avoir plus de clients. Tu vois, bon, il y a un truc pour le coup que je trouve un peu ridicule et que je, je pense que je n'ai jamais fait, ou peut-être je l'ai fait timidement, c'est de demander à Dieu d'aider mon équipe préférée de gagner euh, au foot, le PSG, l'équipe de France. Là, là je ne l'assume pas encore. Mais euh, pour mon business, en fait, il y a un côté en moi qui est en mode, je veux réussir par moi-même. J'ai besoin de personne. Ça ne compte pas si quelqu'un m'aide et que je réussisse. Mais en fait, derrière ça, il y a ce côté, je ne mérite pas qu'on m'aide. Ma vie, mon projet, mon entreprise ne sont pas assez importants pour qu'on s'y intéresse. Si Dieu existe, et moi je crois qu'il existe, il a d'autres choses à faire. Il a d'autres souffrances à régler. Et que moi, en fait, là, euh, je veux pas me plaindre pour un petit truc, euh, pour des petites broutilles, pour euh, des ventes, pour euh, euh, de l'argent. Ouah, wow, c'est mal, euh, c'est juste de l'argent, je suis quelqu'un de superficiel. Non, Et ça, c'est très mauvais. J'ai droit de penser que c'est superficiel et que c'est inutile. Mais est-ce que je le pense pour des bonnes ou des mauvaises raisons Est-ce que j'ai des mauvaises croyances attachées à ça J'espère que cet euh, cette audio te parle, que ça va te permettre de plus t'aimer et du coup, par voie de conséquence, aimer plus les autres. Prendre soin des autres. Tu le mérites, on le mérite tous, d'avoir une vie épanouie, d'avoir une vie riche, pas que financièrement. Hein. Et euh, ça commence par prendre soin de toi. Alors oui, aujourd'hui aussi, je veux te partager. Le fait qu'on fasse une offre en ce moment. Et si je peux me permettre de te demander un cadeau, <rire> voici ce que je te demanderai. Je sais pas si tu as encore vu l'offre de Noël qu'on faisait, mais je peux te dire un truc. Un truc que moi j'ai compris, <rire> euh, parce qu'il n'y a pas que... Voilà, j'ai quand même des aspects dans ma vie où je m'aime, c'est d'investir en moi. Euh, tu le sais, j'ai payé deux masterminds de 25 000 euros, j'en ai payé plusieurs à 10 000 euros, des mentorats, des coachings, des milliers d'euros. Donc ça, je sais faire, prendre soin de moi, prendre soin, investir en moi. Et trop souvent, je vois que des coachs veulent le meilleur pour leurs prospects, mais ne prennent pas soin d'eux, n'investissent pas en eux. Alors là, ce que je te dis, ce n'est pas de me payer, c'est ni même de prendre un appel pour qu'on échange c'est d'aller sur le lien en description et juste accorde-toi l'opportunité pendant un instant de regarder cette vidéo de 13 minutes qui te présente le programme coach en mission le fait qu'on lance des masterminds avec parce que tu vois le point commun de la plupart des des manières d'aimer que je t'ai partagé c'est que cet amour on peut pas s'aimer ça passe par l'amour l'amour des autres pour soi je vais répéter ça s'aimer c'est pas juste moi je m'aime c'est j'autorise les autres à m'aimer et ça si tu es tout seul dans ton business c'est difficile d'être encouragé d'être valorisé de te sentir apprécié s'il n'y a personne autorise toi pendant au moins 13 minutes à regarder cette vidéo si ce n'est pas fait pour toi c'est ok si tu n'as pas les moyens c'est ok j'annonce le prix à la fin de cette vidéo mais au moins, pendant un moment, accorde-toi potentiellement l'envie, la possibilité de rejoindre ce programme. J'ose penser que si tu écoutes encore ce message pour mon anniversaire, c'est que il y a quelque chose qui touche dans ce qu'on fait. Que tu vois bien qu'on sait ce qu'on enseigne. Tu vois bien qu'on a une communauté bienveillante. Bah, accorde-toi juste quelques minutes pour considérer cela vois si ça t'intéresse et si on peut faire un bout de chemin ensemble en tout cas je serais ravi, ravi et enchanté avec l'équipe et toute la communauté de t'offrir aussi de l'amour, allez je pense à une dernière chose qu'un de nos clients nous a dit euh, et il nous a dit on n'est pas là que pour s'aimer lors d'une session mastermind et, euh, et il a raison on n'est pas là que pour s'aimer mais quand on s'entraide c'est une forme d'amour donc d'une certaine manière on est là pour s'aimer en tout cas, si être aimé, si te sentir aimé, te sentir encouragé, te sentir soutenu et pas jugé est un encouragement pour toi, même si ce n'est pas avec nous, trouve quelqu'un pour t'aider. Ce serait tellement dommage si tu me permets que tu passes toute l'année 2023 seul. Je te souhaite le meilleur et j'ai pris énormément de plaisir à te partager ça. C'est un privilège pour moi d'avoir ton attention, de pouvoir partager ce que moi j'ai appris, et je te souhaite de faire pareil aussi avec ta communauté. Ciao, ciao